Cette vidéo te permettra de comprendre comment calculer une vitesse à partir de la vitesse générale. Allons-y! Observe attentivement cette équation chimique. Tu comprends ici que lorsqu'on fait réagir une molle de A, deux molles de D sont formées. Ainsi, dans un même intervalle de temps, la vitesse en molle par seconde de D serait deux fois plus grande que la vitesse en mol par seconde de A. Pour une réaction donnée, il est donc possible de calculer la vitesse de réaction d'une substance et de déterminer la vitesse des autres substances dans la même équation chimique équilibrée. On parle ici de la vitesse générale de réaction, illustrée par la formule suivante. Pour que la vitesse d'une réaction soit la même, peu importe la substance choisie, on utilise la formule de la vitesse générale. Ainsi, à partir de la réaction hypothétique illustrée, il est possible d'exprimer la formule de la vitesse générale, où Vg représente la vitesse générale, VA, VB, VC, VD représentent les vitesses de chacune des substances. Attention, en mol par seconde ou en mol par litre seconde. Le petit a, petit b, petit c, petit d représente les coefficients ou le nombre de moles de chacune des substances dans l'équation équilibrée. Faisons un exemple concret. L'équation suivante représente la combustion de l'essence. Supposons qu'une voiture utilise 80 g d'octane durant un déplacement d'une heure. Calculons en A quelle est la vitesse de l'octane en grammes par seconde et en B quelle est la vitesse de formation du CO2 en mol par seconde. Tu sais déjà comment calculer la vitesse de l'octane en grammes par seconde. À toi de jouer! En B Trouvons quelle est la vitesse de formation du CO2 en mol par seconde. Ici, nous allons devoir utiliser la vitesse générale afin de trouver la vitesse du CO2. Pour y arriver, nous allons comparer sa vitesse avec la vitesse de l'octane. Mais avant d'utiliser cette formule, il faut trouver la vitesse de l'octane en mol par seconde, car la vitesse générale s'exprime en mol par seconde ou en mol par litre seconde. Dans le cas ici, en mol par seconde, car l'octane est liquide. Tu as donc deux étapes. Tu dois d'abord calculer la masse molaire de l'octane, puis calculer le nombre de moles consommées en une seconde. Maintenant, il est possible de comparer la vitesse de l'octane en molles par seconde avec la vitesse de formation du CO2. Comment? Grâce à la vitesse générale. Rappelle-toi par contre que le petit a et le petit b représentent les coefficients dans l'équation équilibrée. Ainsi, la vitesse de l'octane divisée par 2 est égale à la vitesse du CO2 divisée par 16. Nous arrivons avec une vitesse de 0,0016 mol par seconde pour le CO2. Il serait aussi possible de procéder ainsi. D'abord, je trouve la vitesse générale à partir des données pour l'octane. Maintenant que je connais la vitesse générale, je peux trouver la vitesse de toutes les substances contenues dans cette équation chimique. En conclusion, la vitesse générale de réaction nous permet de calculer la vitesse d'une substance, peu importe la substance choisie dans une équation chimique équilibrée. Elle est exprimée en mol par litre seconde ou en mol par seconde. La vitesse générale est une mesure importante en chimie car elle nous permet de comprendre comment les réactions se produisent et comment nous pouvons les contrôler pour obtenir les résultats souhaités.